Vous avez mal au cou quand vous faites des abdominaux type relevé de puce. Vous avez même plus du tout envie de faire à cause de ça. Sinon, vous vous arrachez la tête en tirant sur votre tête. Voilà plusieurs solutions que je vous donne aujourd'hui. Bonjour, je suis Chérine du studio Kinébiatesse. Je vois trop souvent des élèves se plaindre de mal de cou parce qu'elles font des relevés de buste type abdominaux et en pilates, eh bien il y en a des relevés de buste Bien sûr qu'on veut faire attention avec notre super respiration en pilates, mais aujourd'hui je vais vous parler plutôt de cou et de problèmes de cou. Mon premier conseil est de tout simplement ramener le sol plus proche de votre tête. Solution très simple, avoir un coussin. Un coussin où quelque chose d'un petit peu plus rigide et idéalement une petite pente donc ça je vous donne le lien d'ailleurs sur un petit pad en forme de pente ce serait l'idéal vous gardez effectivement la tête sur votre pad ou sur votre coussin et comme vous pouvez le voir j'ai rapproché le sol de ma tête donc ma course sera moins difficile bien sûr en ce moment et particulièrement quand on travaille devant l'ordinateur nos muscles du coup sont très tend tendus, ici ce que j'appelle les muscles de la dinde commencent à être relâchés donc on a beaucoup de tension en arrière et on a de la difficulté à les allonger et à les faire travailler en commençant d'abord par allonger notre muscle en arrière afin de rétablir la courbe qui est ici en partie au niveau de notre occiput, qui est la partie bombée de notre tête, et qui veut aller allonger les vertèbres. Ce qu'on appelle une flexion crânio-vertébrale. Donc je veux vraiment aller chercher à allonger ici mon cou et faire un léger double menton. Donc comment ça se passe Allongé sur le dos. J'avais commencé à abaisser doucement mon regard vers les cuisses et à créer un léger double menton en tirant mes oreilles loin de mes épaules. Je vais chercher à allonger ma nuque. Ici déjà, j'aurai une bien meilleure position pour faire ma flexion abdominale puisque ce sera davantage mes côtes qui veulent se rassembler vers mes hanches plutôt que ma tête qui veut aller chercher à attraper le muffin sur mes genoux. Une autre étape qui peut être une étape entre les deux avant de soulever le buste sans les mains. Tout simplement, prendre votre tapis en arrière de chaque côté. Vous allongez votre nuque, vous rentrez doucement votre menton, vous regardez vos genoux et vous maintenez cet allongement en allant chercher à ramener le sternum vers le nombril. Vous restez et vous redescendez lentement en contrôle. Good voilà pour aujourd'hui, je continuerai de parler des problématiques de cou et de la flexion abdominale la semaine prochaine. Chaque vendredi, je vous propose une capsule pour un type de problème avec un ou deux exercices ou des astuces. Si vous voulez être tenu au courant, abonnez-vous à ma chaîne. Et si vous avez envie d'en avoir plus, eh ben, suivez mes cours sur Zoom en direct. Je vous vois, je vous corrige et je vous motive davantage.